Les frérots, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien En compagnie de Gando Charles, 10, aient les potes là-bas Les gars, donc les gars, petit vlog de la soirée Et là les gars, on commence par quoi les gars Mon coiffeur, Le coiffeur et la carte blanche Je lui donne la carte blanche Je vais vous laisser euh, La caméra à Gando Il me filme un peu en 30k Attends Aïe aïe aïe ça fait deux jours Je vais pas vomi tôt le premier jour j'étais déshabitué Hop. Wesh Si tu m'avais pas dit mon Je serais rentré dedans. Putain. Ah j'ai déjà crevé. Ça fait toute la, ça fait au moins depuis le matin qu'on est dehors. J'ai même pas mangé. Je me suis fait baiser par McDo. Allez, ah, on passe sur le trottoir. Ça fait plaisir, bientôt 400. Trop de voitures, on peut pas cabrer. Oh la descente! D'ici, Attends, attends que les voitures elles, se fassent. Eh mmh. hey, les gars valider la coupe La coupe elle est frère Une note sur 10 8 Oh wesh tu m'as mis sur Insta Bah bien sûr Wesh <rire> Il mis sur m'a mon ma story c'est si, même genre. pas bah, logique. Donc euh, les gars, allez vite appelle ta ah, mère. j'appelle Madaron ma les gars, on va, on va lui montrer. Attends, déjà je lui cache. Oh yeah. Ça change. Ah, rasé. ah dit pas rasé. Bah, quoi disparais. Bah c'est beau Attends mon. Un... Attends mon cul, derrière. Ça va ouais, Ça va, au moins tu es tranquille pendant la moment. Voilà, je suis tranquille. Euh... Voilà. Ouais. <rire> Une note sur 10. Une note sur 10. Parce que je vais je lui ai fait confiance, je lui ai dit euh... je lui ai dit fais un peu ce que tu veux. Ouais. Bah je te laisse. Bisous. Non, bah je crois que c'est validé avec validation ouais, validé. Bah, en bah allez, euh... merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Bon les gars là on va un peu barade avec la nouvelle coupe hein. hein. là. Ouais film. ça filme là, ça ça ça filme. Ça filme. Ouais, il est gentil. C'est le mais c'est mon meilleur pote. Ouais. Déjà il est pas noir. Non mais il dit le mais... Ah ouais, il dit. Ah Ouais Je bombarde, je bombarde oui, oui. Je suis baiser Ok Ah ouais C'est bien pour lever mais Putain c'est chiant hein. Allez on y va c'est bon Euh Wesh oui, sais pas, ça a passé Wesh oui. Vas-y on y va oh. <rire> C'est un fou Wesh Est-ce que si tu veux en baronne ah on mange chez toi bah, Ok Bah oui Bah enfin plus oui, je crois Bah on va parler quelqu'un venir avec moi ou pas que Bah on barre et tu nous rappelles Mais je sais pas quoi prendre, enfin, je vais prendre Bah, euh, bah nous on barode euh, pas longtemps Ah non mais ils ont pas été Fais la longueur pour vous Bon les gars j'espère que vous allez bien, là on fait le montage, là je suis en train de faire le montage et en fait, bah, je pensais tourner plus, je pensais qu'on allait tourner jusqu'à 23h le soir. Mais en fait, du coup, on ne peut pas sortir. donc euh, Voilà les gars, c'est plus juste pour vous dire, c'est la fin de la vidéo. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous, abonner, à vous abonner à la chaîne de Macho78, ma gueule. On va peut-être faire, je fais une Et les gars, ciao pour une nouvelle vidéo.